For launch. d'entre vous doivent se demander qu'est-ce qu'ils ont réussi. Il y en a d'autres qui, qui, qui ont décidé. Euh... Il y a un an et demi, euh, à peu près, j'ai euh, entendu parler de, de, de nouvelles façons de, de gérer une entreprise. Euh, ça m'a interpellé. Euh, euh, j en, j j en fait, je me suis... Euh, un peu éduqué là-dessus, euh, j'ai lu un peu là-dessus, j'ai discuté avec certains chefs d'entreprise là-dessus. Puis, euh, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que, actuellement, les entreprises sont gérées d'une façon. Puis là, je ne veux pas expliquer là, euh, ce, que, ce que vous allez entendre là, mais je vais, je vais brièvement, là, je vais faire un petit peu une mise en contexte. Hein. Euh, les entreprises, actuellement, sont gérées d'une certaine façon, d'une façon conventionnelle, comme <rire> on est habitué. Okay. Puis, euh, quand j'ai entendu parler de cette nouvelle façon-là, moi c'est venu me chercher euh, personnellement parce que euh, ben je trouve que c'est moi, je, je me sens, c'est quelque chose qui, euh, quand j'écoutais, c'était quoi cette façon-là que vous allez, vous allez me l'entendre parler tantôt, ça venait me chercher vraiment euh, personnellement. Euh, euh... Donc c'est ça, il y a un an et demi j'ai entendu parler de ça, je me suis éduqué, j'ai lu là-dessus, euh, je trouvais ça super intéressant. Puis euh, je me disais comment on peut faire pour, pour, pour, pour, pour tu sais, que ça soit comme ça chez nous. Depuis une couple d'années où on parle de Lighting Life, Alors, on se dit comment on, peut, comment on peut rendre le Lighting Life au sein de l'OMCA. Mais je pense qu'on a une maudite belle façon entre fait, les mains d'y arriver. Il euh, <coughs> faut comprendre que, faut comprendre, là, que depuis euh, dans, dans ce que j'ai vu, etc., là depuis euh, plusieurs décennies, voire des, des centaines d'années, les entreprises, la façon de gérer les entreprises change. Euh, puis change parce que les sociétés évoluent. Puis euh, Actuellement, on est probablement en train de vivre ce changement-là. Euh, actuellement, on gère euh, dans la performance, on gère euh, avec des budgets, il faut qu'on performe. Les, et là, on parle de chez mais on parle aussi de plusieurs, de toutes les entreprises, dans le fond, où est-ce qu'il y a des burn-out, le monde se brûle, etc. Ce que vous avez tantôt, c'est autre chose. On vise beaucoup plus l'autonomie des gens, la responsabilisation, Décisionnelle, vous allez voir, pas, euh, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on appelle des gens d'en haut qui prennent des décisions. Là, tout le monde peut prendre des décisions. Vous allez voir, c'est complètement un changement de, de, de façon de gérer euh, une entreprise. Pour mettre la table, euh, prenez votre corps humain. Là. Votre corps humain est, est rempli de cellules. Posez-vous une question est-ce que les cellules ont un chef Il n'y a pas de chef. Dans les paquets de cellules, dans les millions de cellules que vous avez, il n'y a pas de chiffre. Mais pourtant, les cellules fonctionnent à part, tout font leur job. C'est un peu le même concept qu'on va implanter dans l'entreprise. Vous êtes tous des cellules, vous savez ce que vous avez à faire, ah ben, pas probablement, mais vous, avez, vous savez mieux faire ce que vous faites que moi, je peux le savoir. Fait que tout le monde est mieux positionné, faites bien votre travail, puis on va travailler de façon ce qu'on appelle organique. ce changement-là? Ben, je l'ai dit un petit peu tantôt, moi c'est venu me chercher. Euh, je me suis aperçu que fondamentalement, ça me ressemblait, c'était moi. Mais ma, la formation que j'ai eue, formation comptable, formation au euh, niveau de la gestion, m'a formaté d'une façon. On tous formaté d'une façon. La façon dont on, on a été éduqué, etc., on est formaté d'une certaine façon. Puis, moi, instinctivement, il y a des choses que j'avais le goût de faire, mais que je ne faisais pas parce que je formaté faisais autrement. Puis je me disais, Bien non, je ne peux pas faire ça, ça n'a pas de sens. Des fois, j'avais un élan de vouloir faire quelque chose dans l'entreprise, de, de, de gérer d'une certaine façon. Puis euh, je, à chaque fois, je me disais, mais non, non, non, je ne peux pas faire ça. Fait. Là, vous me dites, ouais, c'est weird. Là. Vous allez mieux comprendre tantôt. Moi. Mais je pense que vous allez avoir la même réaction que moi. Vous allez probablement sortir d'ici et vous allez dire «Ouais, c'est pas mal moi. Cool. Fait que le pourquoi c'est ça. C'est que j'ai le goût de gérer de cette façon-là. J'ai le goût, en fait, qu'on gère l'entreprise de cette façon-là. Euh, c'est aussi simple que ça. Ça rejoint mes valeurs. Euh, J'en ai parlé à Denis il y a euh, deux mois, trois mois à peu près. J'ai fait circuler une coupe de livres dans l'organisation. Je ne sais même plus où ils sont rendus ces livres-là. Mais chez Sassy, on est peut-être rendus à 10, 12, 15 personnes qui l'ont lu actuellement. Quand j'en ai parlé avec Denis, il y a 2-3 mois, Denis m'envoie un texto et m'a dit quand elles son rendus. Ça a été automatique et aussi spontané ça. Et c'est à partir de là aussi qu'on... On a, on a décidé à ce moment-là d'enclencher ça. Euh, Aujourd'hui, euh, patrimoine RH va vous présenter un peu cette, euh, <coughs> cette nouvelle philosophie-là, ce qu'on appelle les entreprises libérées, euh, cette nouvelle façon de gérer l'eau. Le patrimoine RH va nous accompagner dans cette démarche-là. Parce que euh, je ne vous cacherai pas que c'est un peu épargné. Surtout pour des propriétaires d'entreprise. Je vous explique. Yves, euh, t'es venu? Yves a fondé l'entreprise il y a 28 ans et quelques jours maintenant. Yves euh, a pris soin de cette entreprise-là pendant 22 ans de temps. Je vais continuer par la suite. Là. Je veux juste comprendre là, le. le comme propriétaire d'entreprise, euh, il a des préoccupations, il me laisse s'assurer de la pérennité, euh, créer des emplois, etc. Il en a pris soin pendant 22 ans de temps. Moi et Denis, on est arrivés il y a cinq ans et demi à peu près. Puis on a pris le flambeau, puis on, on a continué à prendre soin de cette entreprise-là. Vous allez comprendre que là, maintenant, c'est vous autres qui allez prendre soin là. Euh, puis pour des propriétaires d'entreprise, ça demande un lâcher-prise. Ça demande, euh, on aime ça avoir le contrôle de, ce, de, de, de notre business, mais là, euh, vous allez avoir le contrôle. C'est stressant, mais la raison pour laquelle je le fais, ça, ça, honnêtement, ça serait pas mal plus confortable de continuer à gérer l'entreprise comme on l'a fait actuellement. Mais euh, la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'on est convaincu que... Il y a un paquet de choses là-dedans, par exemple, l'intelligence collective, euh, etc. Il y a un paquet de choses qui fait que de la responsabilisation, qui fait que je suis convaincu qu'on va emmener l'entreprise beaucoup plus loin à gagner. Puis, euh, se lâcher de prison, on est prêt à le faire. Puis, euh, par contre, ce qu'on vous demande, c'est vous preniez soin de cette entreprise. C'est ce qu'on vous demande <coughs> euh, Prenez-en soin, on va continuer à prendre soin de notre bord et aussi, il faut tous prendre soin de cette entreprise-là. Puis, euh, l'entreprise libérée, ça veut pas dire que c'est le free for all, on peut faire tout ce qu'on veut, puis à euh, partir de demain, on prend 50 minutes de dollars pas tout à fait. Ça. Mais. Ça, c'est juste que ce pas payé de On doit faire ça. <coughs> <en> est libéré. <coughs> <coughs> ah, c'est ça! Mais, écoutez, puis l'autre chose, si vous vous posez la question, on est tout seul à faire ça. <coughs> Euh, parce que là, on, vous, allez, vous allez voir ça, puis ça ne se parle pas encore beaucoup, ce n'est pas un phénomène qui se parle beaucoup. Mais je peux vous dire une chose, dans 10, 15, 20 ans, les entreprises vont être gérées de cette façon-là. Il mm. euh, y a déjà des entreprises qui ont géré de même depuis des décennies. Il euh, y a un livre qui circule, euh, puis je, je vous recommande tous de le lire, vous allez mieux comprendre la démarche qu'on fait. C'est euh, en fait une étude qui a été faite sur d'autres entreprises dans le monde. Il y a différents milieux, manufacturiers, services, euh, 10 000 employés, parce qu'il y en a qui vont dire « ouais, mais ça, c'est bon juste pour les petites entreprises. » Non, il y a des entreprises à 10 000 employés qui sont gérées de cette façon-là. Euh, puis, il y a une étude qui a été faite. Le, le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étudié 12 entreprises. Il s'est aperçu qu'effectivement, il y avait beaucoup de similitudes dans la façon dont ces entreprises étaient gérées. Puis Lui, sa, sa prétention, c'est de dire que de même. Dire, dans les prochaines années, les entreprises vont être gérées de cette façon-là. On est en train de basculer sur une nouvelle façon de gérer. Euh, comme on a basculé historiquement sur différentes façons. C'est pas un phénomène, c'est pas, euh, pas un phénomène là, qui... Euh, c'est quelque chose qui existe depuis euh, des décennies. Là. On ne pas une, une entreprise aujourd'hui comme si c'était géré il y a 50 ans. Fait que, ni euh, comme il y a 120. ans. On n'est plus à l'époque de l'esclavage non plus. Fait que, les choses changent. Mais nous, on est en... La société est en train de basculer. Moi, je pense qu'on est précurseur actuellement. Quand on n'est pas tout seul, il y a même quelques chefs d'entreprise dans la salle ici. Là, et on fait partie d'un groupe, je fais partie en fait d'un groupe de chefs d'entreprise qui, euh, qui euh, on se rencontre une fois par mois à peu près, pour justement discuter. Euh, de ça. En fait, ces chefs d'entreprise-là, euh, peut-être juste de votre main, eux Oh, il y en a un ici à la ah, ah, Roger <rire> Ces chefs d'entreprise-là euh, veulent aussi mettre ça en place euh, dans leur organisation. Je les invite euh, pour que, euh, ils voient la, la conférence de patrimoine RH. qu'on n'est pas du seul. Il euh, y a une entreprise à saint henri ah. euh, qui s'appelle euh, Produits Produit Métallique Bussière et d'autres ça fait déjà 10 mois même, ça fait 2 mois qu'on dit ça à 10 mois qui ont mis ça en place, sont là-dedans je vous le dis tout de suite là et là je vais peut-être voler un punch là mais c'est clair que dans quelques mois, tout le monde va dire que c'est qu'on est dans le même Puis puis là, tout le monde va, on va être dans un chaos ça va enlever, on le sait ça arrive dans les entreprises qui font ça, c'est normal, moi et Dennis on les prend à ça. C'est, euh, on va vivre un chaos, on va juste essayer de s'organiser pour que le chaos fait. soit pas si ça. Euh, mais, à long terme, je suis convaincu que ça va être, Maudit. ça va être vraiment bon. Et l'objectif dans tout ça, tantôt j'ai parlé de Lighting Life, là. ben c'est d'avoir un environnement de travail, tu sais, on travaille c'est le tiers de notre vie, c'est 8 heures par jour minimum qu'on travaille, 8 sur 24, c'est le tiers de notre vie. Il mmh. ne euh, faut pas rentrer à job parce qu'on veut une paye, il faut qu'on ait du fun, c'est le tiers de notre vie. Fait que c'est mettre en place un environnement de travail propice au bonheur ouais, pour être heureux. C'est vraiment l'objectif, se euh, lever le matin pour avoir le goût de rentrer, puis de... De, de faire la différence et d'être avec un groupe de personnes qui, euh, qui est ici. où est-ce que c'est plaisant à être là. Euh, à euh, bref, je m'arrête là. Je vais laisser la place à la Patrimoine RH, à Philippe. En fait, je vous présente Philippe et Sabine. Euh, ils vont nous accompagner dans cette démarche-là. Euh, puis, euh, je laisse... Je un petit mot? Oui! Vas-y! quand même droit à 50%. Ouais, mais... ouais. C'est ouais. <rires> d'antenne. Euh, ça fait, euh, ça fait quoi, 5 ans et demi que Jean-Hoc et moi, on s'est joints à l'entreprise. Euh, en fin de semaine, euh, je suis en train de déglacer mon entrée, puis je, je, je réfléchissais à ça. Puis je me rappelais euh, les premières rencontres que j'avais eues avec Yves, les premières rencontres que j'avais eues avec avec le monde de chez Nunca. Et de votre générosité euh, quand on est arrivé, euh, ça a certainement été un grand facteur euh, de notre intégration euh, rapide dans, dans cette entreprise -là. Je me rappelais aussi euh, de tous les efforts qu'on avait faits pour renouveler notre marque. Euh, vous vous rappelez le premier kiosque qu'on a fait, euh, le premier show qu'on a fait à Vegas, euh, les mots troches à jean rock, pour ceux qui étaient là, qui s'en <rire> rappellent. Il, beau... <rire> <rire> il y a eu beaucoup. Comment J'ai encore mal au dos. Il y a eu énormément d'efforts pour euh, positionner la marque Lumica, re renouveler cette marque-là partout en Amérique du Nord. Maintenant, on est connu. Euh, on n'est plus connu, en tout cas. Euh, je regarde aussi tous les produits qu'on a développés. Euh, L'innovation qu'on a mis dans ce qu'on a fait, euh, ce que vous avez fait, la qualité du, de ce qu'on produit. Euh, on commence à intégrer la technologie dans ce qu'on fait. Il n'y a pas grand monde dans le monde qui fait ça. Euh, je peux vous le dire, nous, on se promène partout. Euh, puis c'est vraiment remarquable. Je regarde aussi ce qu'on a fait dans les dernières années, on a amélioré nos processus, on a travaillé sur, euh, sur l'interne, on est en train, on va déployer dans quelques mois un nouveau système IARC. L'effort volontaire que vous mettez à faire ça en plus de ce que vous avez à faire, c'est remarquable, remarquable. On a, avec tout ça, réussi à attirer des, des gens externes qui sont venus, ce qu'elle a fait à notre équipe, qui amène énormément d'expertise, de, puis de bagages de, de, de cette industrie-là, euh, puis ça à tous les niveaux d'entreprise. Ça fait cinq ans qu'on illumine la vie, des, la vie des gens. Je pense qu'on mérite d'illuminer nos vies aussi. C'est pour ça qu'on embarque dans ce, ce, ce processus-là. Euh, <rire> style de gestion-là. Moi, j'ai travaillé, moi j'y crois, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Oz, qui est une entreprise islandaise, siège euh, social à Reykjavik, euh, qui, qui appliquait ses principes, de, ça ne s'appelait pas de même à l'époque, euh, d'entreprise libérée. Et euh, j'ai passé trois ans là, m'engager, euh, je faisais un job que je ne savais même pas c'était quoi, euh, et puis je ne connaissais ça ouvert, rien d'accompagné. la compagnie, et ils m'ont dit « vas-y, on fait confiance ». De trois ans. C'était vraiment les trois plus belles années de ma vie. Euh, où est-ce qu'il n'y avait pas de hiérarchie? Euh, il y avait des équipes un peu partout dans le monde. C'était vraiment fantastique. Moi, je crois. Je pense que, <coughs> euh, comme disait Jean-Roc, c'est périlleux pour des entrepreneurs de laisser aller l'entreprise comme ça, de faire confiance. Mais je pense qu'au bout de la ligne, on va tous en sortir beaucoup plus heureux et euh, beaucoup plus créatifs. C'est ça qu'on veut pour l'entreprise. On veut se démarquer là et... C'est ton 50%. <rire> C'est-à-dire, moi, je suis pas un. C'est plus tôt que Je fais des ventes, il que, faut que je fasse des PowerPoints c'est <rire> des bullet points. points. Exact.